Salut tout le monde, c'était Terre Prévoyant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler d'un objet que j'ai acheté il euh, y a déjà un moment. Mais je trouve que le moment maintenant pour en faire une vidéo. Alors, c'est les, les ceintures tactiques. Vous avez peut-être déjà vu ça dans d'autres vidéos, où vous êtes baladé sur, euh, sur Facebook, sur Youtube. et euh, Peut-être que vous avez vu ça. Donc, ça se présente comme ça, hein, tout simple. C'est un petit peu dans le style des accroches des, euh, des parapentistes, peut-être vous pouvez le voir donc hyper simple vous avez deux petits leviers là et puis après bah, ça se verrouille tout simplement euh, comme une ceinture euh, alors après comme vous le voyez ça, ça c'est comme ça alors de base quand vous la recevez euh, elle n'est pas en un seul euh, en un seul tenant comme la plupart des ceintures où vous faites le tour et puis vous attachez à l'avant elle est en deux tenants donc vous avez la partie euh, femelle on va dire donc avec la petite accroche pour verrouiller et vous avez la deuxième partie mâle qui est détachée donc je vais vous montrer comment je l'accroche et puis pour la régler et après c'est hyper simple donc voilà on se retrouve au niveau de la taille donc hyper simple pour la mettre en place donc je vous conseille vous, vous avez une petite partie élastique hein, ici qui est move, que, que vous pouvez bouger donc euh, vous la mettez bien à l'avant ok et après euh, donc vous gardez la partie écriture Face à l'avant, donc à voir si vous voulez bah, la verrouiller comme ça ou dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je suis plus droit dessus, donc ça me va un petit peu plus comme ça. Donc, comme la plupart des ceintures, vous commencez tout simple, vous l'enfilez sur le tour de la taille. Donc, ensuite, vous vous retrouvez avec ça. Ok, donc on est droit, donc on détache ça. Donc, vous voyez, sur la croche, il n'y a pas de souci, hein, ça tient bien. Euh, en termes de force, notez que ça tient à 10 kN, donc euh, plutôt balèze. Et après, donc, pour la verrouiller, donc, vous la décrochez, et pour la mettre, alors, euh, je ne sais pas dans quel sens je peux me caler, je vais essayer de me mettre dans ce sens-là. En gros, il faut que votre languette qui est donc face à vous, ok, il faut que vous la mettiez par-dessous, ok J'espère que ça se comprend. Donc vous avez la partie visible, donc là c'est la face avant et ça c'est la face du côté de votre ventre, okay Donc vous la mettez par-dessous et vous la, vous la rebaissez ensuite par-dessus. Ok En gros, c'est cette petite pièce sur le dessus qui bouge et qui permet de faire le verrouillage. Hein. Elle bouge très légèrement, mais ça permet de faire le verrouillage, ok Donc en gros, là, comme vous le voyez, je suis beaucoup trop loin, ok donc, en gros, vous la prenez par-dessous, vous montez et de l'autre côté, vous, vous équilibrez avec l'autre, ok Comme ça, etc., etc. Et ensuite, vous voyez au fur et à mesure, euh, bah pour, pour, que ça, pour que ça vous fasse juste ce qu'il faut au niveau du CRS pour la taille. Donc ça, c'est vraiment à vous voir. Là, on commence à être pas mal encore un petit peu. OK. Tac et tac. Et là, j'ai fait un chou trop donc j'ai fait un chou trop. Je la recule à peine. Voilà. Alors par contre du coup, <rire> je me suis un petit peu gouré La partie euh, élastique, il faut la mettre de l'autre côté parce que c'est ce qui vous permet de tenir ça avec l'autre bande. OK, donc voilà, ça sursature, c'est pas grave. Donc en gros, voilà. À la fin, vous avez votre attache qui se fait bien, nickel en avant. Vous avez bien réglé la bonne taille, OK et ensuite donc la partie élastique elle est à placer donc, sur la partie qui se détache okay la partie en, en T on peut dire okay donc vous avez la petite partie avec l'élastique qui est ici donc voilà et puis après vous verrouillez et ça tient nickel sans trop de soucis vous pouvez la déverrouiller et après vraiment l'inconvénient en fait il y a inconvénient et avantage de cette ceinture c'est que avantage bon évidemment euh, hein, je la tiens deux secondes c'est enlevé y a pas de souci ça va nickel ok vous avez l'élastique en avantage il y a également euh, des petites choses comme ça que vous pouvez rajouter donc là en mode un peu genre porte clés ou en mode un peu porte-bouteille donc en fait c'est hyper simple hein. vous avez un velcro ok qui s'ouvre comme ça hyper simple et puis vous le vous le placez du côté qui vous intéresse donc le velcro donc voilà en gros ça se passe comme ça vous avez la partie velcro qui est en boucle qui est sur la partie de votre jean et la partie velcro qui force en, en crochet qui est sur le dessus ok et vous le placez comme ça vous verrouillez et là ça tient nickel donc là il n'y a pas de souci ok donc porte-clés simple vous les enlevez vous les remettez nickel l'inconvénient de cette ceinture là en fait c'est que bah en fait pour l'enlever vu la taille vous voyez au niveau des boucles vous êtes obligé de la sortir en entière et de la sortir également ici en entière. Ce qui fait que après, vous pouvez l'enlever et par la même occasion récupérer votre petit rajout. Voilà pour la, la ceinture tactique. Pour moi, c'est intéressant euh, à avoir, euh, parce que je pense que ça tient sur le long terme. Euh, après, bon, il euh, y a vraiment euh, plus d'inconvénients, je trouve avec le fait de devoir l'enlever en deux parties par rapport aux autres ceintures, où tu enlèves d'un côté, tu tires, bam, ça vient. Là, tu es obligé de t'arrêter un peu avant, donc c'est un petit peu pénible. Euh, donc, la partie qui bougeait, je vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est celle-là, ok C'est celle-là qui, qui permet d'avoir la, la ceinture qui tient bien, en fait, de faire le, la, la partie de forçage, en fait, sur ça. Donc, euh, moi, personnellement, je l'ai acheté sur Amazon à 17 euros. Donc, euh, voilà, plutôt... plutôt Bon rapport qualité-prix, on va dire par rapport à... aux ceintures en, en général. Mais après, c'est vrai que sur le fonctionnement, voilà, entre avantage de pouvoir rajouter des petits trucs, d'avoir un truc facilement ouvert, euh, ouvrable et fermable, c'est cool. Mais les inconvénients pour l'enlever, c'est un peu la merde. Donc bon, après, ça peut être un coup de main à prendre, hein, dire que tu l'enlèves, tu la mets. Euh, voilà, une fois que tu maîtrises, <rire> ça ne dure pas très longtemps. Mais euh, voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, il y aura le lien en URL euh, si vous voulez l'acheter sur Amazon ou peut-être la trouver sur un autre site après à vous de voir. Moi, je l'ai pris sur Amazon, on fait au plus simple. Euh, parce qu'en vrai, vous pouvez acheter ça également sur Aliexpress. J'ai fait d'autres vidéos sur ça, euh, mais euh, voilà, c'est juste que ça mettra un peu plus longtemps à venir et que si jamais vous voulez être remboursé ou faire un renvoi de colis ou autre, si ça vous convient pas, bah, sur Amazon, c'est plus simple. Donc voilà, sur tout ça, c'est à vous de voir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo cool que je voulais faire depuis un petit temps quand même. Euh, et puis, bah. Voilà. Bon, ok, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et ici pour voir une autre de mes vidéos. Et puis, bah voilà. Bah, sur ce, bah bonne soirée et puis bah, à une prochaine. Ciao!